Ouais. Ok. Intro ou outro. Ok, ça marche. Non, non, ils font l'intro. Ils font l'intro et après ils font l'outro. Ok. Ok. Là, on va être en direct. Ok. Attention. C'est parti. Ok, c'est parti. tu peux lancer le son. Ok. Là, <rire> La 17e, ouais. got the hit. c'est dur. On se lève le matin tout le temps. Évidemment, c'est dur. On se lève le matin tout le temps. MAD, la 17e, e. Évidemment, c'est dur. On se lève le matin tout, tout le temps, temps. c'est assaisi, on connaît déjà la procédure. Okay. On fuck les condés tout le temps. Faut leur dire fuck la school, y'a que l'argent qui m'a tiré. C'est okay. bon, t'es ma de 3VA, ils sont qui est 17 et dans le rap l'oubli, j'ai faux les billes. J'ai écrit ce texte à l'incrin dès les vues, j'suis en tête sur le jeu, équipe de couille. Qui ramasse, qui amasse, qui tabasse pour refaire ton portrait, on tabasse quoi. PSK, les repas, au gel le Tabasco, faut pas hablar si ton nid t'arrasse toi. Mm. Ah. Ils ont le ils parlent du mois, t'avant. je suis meilleur qu'avant. Donc j'ai de de pronostic, pas sûr d'avoir la même vision, la même optique. Ils ont le je crois qu'ils sont dans un prime. Pour l'instant, je suis toujours dans ma street. Le halam toc, faire ici où j'habite. J'avais 16 ans, frère, je déjà la vidre. Je pas tu à l'Afrique. Je rave solo, mais full gars, j'enjante. C'est une guitare, désolé, j'ai trop l'humeur changeante. J'achète un 16 qui désactive leur âme. Donc les M6 sont rares et tous les cadavres, j'enjambe. Ok. Et donc on a eu une super intro des. 17T, c'est ça la 17t. La, 17t. la 17T. pardon. Excusez-moi. Alors, je vous laisse vous présenter un par un, qu'on connaît de vos blases, vos, vos prénoms, vos, etc. Vos noms de scène. Allez, c'est parti. Bah moi, BSK, rappeur de la 17. Ok. Et, euh, hein. Mandela. Moi, Madness, rappeur de la 17. Moi, c'est BagXV, membre de la 17T. Hein. Ok. Et donc, les gars, vous venez de. d'où De Marom, on vient de Marom. Non, le 6750 67 Ok, oh non, je vois, je vois à peu près où c'est. Donc a priori, vous faites du hip-hop, du rap. Exactement. Ouais, du rap. Ouais, totalement, enfin, quand on entend. Euh, donc c'est votre... Euh, vous êtes venu officiel au pas pourquoi vous êtes venu sur ce festival-là Comment vous avez été contacté, etc. etc. Bah en vrai, c'est notre manager, il a tout fait. Hein. Il ouais. nous a dit qu'il y avait un festival, un bon festival en, en fin d'année. Ouais. Du coup, nous, en début d'année, de depuis février-mars, hein, il nous a inscrit et puis euh, depuis on a inscrit, nous. D'accord. Et donc là, vous sortez de scène ou vous avez joué déjà non, non, on joue tout à l'heure. Vous jouez à quelle heure 21h30. 21h30. 21h30, donc ouais, vous êtes sur, là, sur la pro, pro, production euh, du festival, donc vous êtes bien placé quand même. 21h30, ouais, c'est voilà. cool, euh, vraiment. Et euh, du coup, c'est le premier festival que vous faites comme ça ou pas Ouais, le, le premier. premier festival, ouais. Premier festival. Et avant, vous avez joué dans... On a fait plusieurs On a fait une boîte de nuit, le 106. Ok, un le 106, ouais. Bifrost, on a fait... Une bonne Après, on a fait plein d'autres scènes. La, la, à la aussi, on a fait. La, à toile à Rouen, ok. Ah ouais. Et au théâtre des arts aussi, vous avez fait. Ouais, là, on a fait le musée des beaux-arts aussi. Ah ouais. Ça fait combien de temps, du coup Vous, vous en avez ça fait, fait pas mal, là oh, ouais, ça, ça, fait fait, ça fait plus d'un an, rap, nous quatre. Après, on a commencé chacun individuellement, ça fait des années déjà. Ouais. Mais à nous quatre, on a commencé, ouais, ça fait un peu plus d'un an. Ok. Alors, quand vous étiez plus jeune, ouais. parce que nous, on est une Web TV d'ado de jeunes, etc. Donc, euh, et donc, euh, c'était quoi le projet à la base C'est de faire du rap ou c'est de faire des études Ou c'est de faire autre chose Aller à l'école, hein. obligé. j'étais ouais. à l'école, je pensais pas. J'allais me lancer dans le rap. Ah, moi, je voulais faire du sport. Puis j'ai fini là. Je voulais faire du foot à la base. Même lui, il voulait faire du foot. On, on voulait tous faire du foot. On, on, voulait tout tout faire on... Du... Ouais, on voulait tous être Messi, jouer au Real ou au Barça. D'accord, ouais, ok. Mais finalement, c'est la plume. Elle nous a appelés on est venus là. Donc vous avez préféré écrire que de courir Exactement. Totalement. Exactement. Okay. Donc vous avez sorti des, des mixtapes, des, des sons, etc. Sur Spotify, etc. Vous, ouais. euh, co comment on vous suit Comment euh, on comment bah. vous, vous voit On peut nous voir sur euh, quasiment tous les réseaux, toutes les plateformes. Euh, vous tapez 17T, vous allez nous trouver. On a une mixtape, une compile plutôt, euh, qui s'appelle ouais. XV2i, disponible sur YouTube, Spotify. Euh, Deezer et Apple Music ouais, Deezer, je crois. Music. Ouais voilà. Sinon ouais, on a deux clips. Alors, voilà, on a deux on a on a deux clips sur YouTube qui sont aussi disponibles sur Spotify euh, sur la chaîne 17 Tours et voilà, 17T pardon, 17T. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram 17T officiel. Voilà. OK, donc avant de courir après un ballon, comment vous êtes rencontrés tous les quatre Comment, comment, ça, comment le projet il s'est modelé en fait comment, comment vous avez fait pour vous entendre sur le, le truc, sur les sons, sur les, les textes, etc commence commence ou je commence Bah moi je vais commencer. Comme, euh, attends, il a dit quoi quand, quand, quand, on comment, comment vous vous êtes rencontré, rencontré Comment bah, vous okay. avez bossé le truc en fait euh, Comment dire bah, Déjà, déjà moi, moi et lui, depuis qu'on est tout petit, on est dans, la, dans le même quartier. En fait il y a deux quartiers à Marom. Eux ils étaient dans le quartier sud et nous dans le nord. Et du, du coup eux deux ils se connaissent depuis petit un peu, et nous aussi. Puis après ça arrivé au collège où on a commencé à tous se fréquenter vraiment beaucoup. Donc c'est deux binômes qui se sont rassemblés, voilà, en ça. gros, et qui à monté un quatuor, en gros, voilà, quelque chose exactement. près. Et, euh, et du coup ça fait un an que ça tourne, voilà. ça fait un an que ça tourne. Exactement. Ok, bien cool. Alors, ça fait quoi de jouer sur... C'est le premier festival où vous m'avez dit tout à l'heure, ouais. ça fait quoi de jouer dans un festival En vrai de vrai, jouer dans un festival, euh, c'est bien mais c'est pas stressant. C'est pas stressant Non, c'est pas stressant. On en a connu d'autres. Euh, le stress, on l'a eu au tout début, là ça on est plus à l'aise sur scène, ouais, etc. On il a faut, il que... faut, c'est important. Voilà. Du coup vous avez ça de l'expérience est... maintenant ouais, on on a de Vous sentez qu'il y a une montée de l'expérience, etc. Ouais, après ouais. c'est sur scène, tout se passe là-bas en gros. Ça veut dire que dès qu'on va y être, c'est là on va se dire ah ouais là c'est chaud en gros. Hum. Mais après ça va passer, ça va passer. On n'a pas de stratégie, c'est on vient, on fait ce qu'on sait faire et on voilà. plaît au public. Ah, ah bah oui, exactement. non, Le, ce euh, cool. comme ouais. tous les musiciens, on y va, euh, on fait ce qu'on sait faire, euh, etc, c'est préparé, c'est minuté, etc, je dois c'est très pro du coup. Je trouve qu'un festival c'est un peu mieux qu'une scène normale, genre ça se voit que les gens ils sont plus là pour s'amuser, découvrir des trucs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas consommer de rap à la base, oui. ils vont quand même venir nous écouter alors qu'à la base ils étaient venus voir des peintures, ou, etc, je trouve, je trouve que l'esprit il est meilleur que dans un concert vraiment. Je suis d'accord avec lui. Vous préférez l'esprit ou de conquérir les gens avec votre musique euh, qui sont pas forcément venus voir du rap, qui peuvent venir voir du rock, du reggae, etc. et, de, euh, et que les gens ils kiffent euh, sur ce que vous faites bah, Le but en vrai c'est de mettre tout le monde d'accord. C'est pour ça qu'on est là. Ok. Et donc c'est quoi vos inspirations Vos inspirations musicales. Musicales, ouais ouais complètement ouais. Bon, euh, en vrai je m'inspire pas de grand, grand monde. Hein. Genre je préfère créer mon univers à moi, plus me euh, avoir un truc propre à moi après. Ce qui m'inspire vraiment, je pourrais pas vous dire. On a, on a chacun nos petits trucs. Chacun ouais, ouais. a une inspiration différente, ça rassemble un, un bon truc à la fin. C'est ça. Vous, vous créez votre univers à vous quatre. Pour voilà. moi, en vrai de vrai, un artiste, il devient ce qu'il écoute. Ok. Dire, forcément, t'écoutes quelque chose, bah, tu vas devenir cette, cette personne-là en gros. Tu vas, tu vas avoir le même univers un peu. Voilà. Ouais, je vois l'idée, ouais, je vois l'idée. Ok, alors. Je vois qu'il y a du monde aussi derrière, oh, ouais. euh, ils, ils, on les filme pas pour l'instant, mais ça fait une belle équipe quoi, donc euh, oui, en oui, fait oui. Euh, vous êtes combien à faire vos tournées enfin, Là tournée, l'équipe mais... elle est pas au complète en vrai de vrai, ouais. il manque nos man mon manager, euh, le directeur artistique, il manque, euh, il manque, encore, euh, il manque encore, encore du monde. Ouais, il manque 2-3 personnes de l'équipe mais vous pouvez voir déjà un petit euh, peu. Quoi. Ouais. Ah du coup vous êtes en encore plus Ah oui on est vraiment beaucoup oui, entouré, oui, oui, oui, oui. ah, on ah, a vraiment okay. beaucoup de monde autour de nous. Ok, donc ouais, ça commence à être bien pro parce que, pour un, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, ça fait un an. Ouais. Vous ouais, êtes on tous est les dans quatre. un label tout ça. Ah oui, donc euh, oui, ça, ouais, ça, un... ça pousse quand même euh, assez ah. sévère. Ok. Et donc, euh, bah, et là, par exemple, quand vous allez sur le festival, c'est quel artiste qui vous, en tant que festivalier, parce qu'après, au bout d'un moment, vous allez faire votre set, et après, au bout d'un moment, vous avez peut-être profiter du festival aujourd'hui ou demain euh, qui c'est qui vous attire sur le festival ouais moi en vrai de vrai il y en a deux il y a que laisse et... et rimka laisse et rimka ouais, moi okay. full nègre marron. Ah, marron quand oh, j'ai ouais, vu ils ouais, étaient euh, euh, ouais, ouais, ouais, ouais. juste après nous j'ai dit c'est une dinguerie tout ça ah oui oui, c'est vrai vous jouez après ouais, neg on, marron, on, avant un, marron avant mais juste avant comme si on faisait leur première partie en fait ouais ouais ouais du coup c'est vraiment cool ouais c'est vraiment cool ok on se fait un petit tout trop. -tout. Vous nous refaites vous, vous un petit freestyle euh, à la cool pour bah, terminer euh, l'interview. C'est BSK qui va faire le freestyle. Bah du coup, on a, on a et et uh, match, BSK, BSK et. Baggy. BSK et Baggy. Je, peux, je, peux, je peux, mais Chaos, euh, Headshot. Je vais faire un freestyle comme ça. Et moi Bah oui, tu le fais juste après. Ah ok, vas-y, je Vas-y, vas-y. Alors, on cherche la prod sur YouTube, c'est normal. Et à face à rouge. Je freestyle vite fait, je m'en pas. Et du coup, on remarque qu'il y a quand même un code couleur faire, ouais. sur les fringues. Ouais, C'est fait exprès. C'est ouais, ouais. la même marque, vos même. qui vos favoris. D'accord. Dans ta place, ensuite je mon j'arrive en karma je fais ce qui je barre dans mes rues comme Batman va ans, sinon tu feras devant le barman J'ai dû consacrer du temps aux cartes, moi je fusy et là chez chifé modes. de temps remonte la pente en franchement je fais du temps en impactant, temps je suis d'honneur je reste un putain de missionnaire à conquérir toutes ces tâches tout d'état, une bombe nucléaire je ralentis c'est pas mon genre fils de ralentir je fais des efforts mes efforts ont résultat 30 secondes hein, c'est bon Sal, sale, sale. Merci, merci. C'est à mon tour là. Hein. Ouais, c'est à ton tour. C'est parti, c'est parti. Je trouve pas la prod. dans sa chaîne là Non, en fait, attends, attends. On recherche de prod. Hein On, On recherche la prod pas. sur YouTube. Ah du coup on met la même Et bah très bien. <rire> hein euh, Mais est-ce qu'elle te a de la 17 C'est nous, c'est nous, c'est eux mon pote. Hein Wesh ouais, t'es con quoi T'es con quoi Hein? Euh, euh, euh, euh. La poteau, je la calcule pas, je suis sur Montel, mon fer. Elle voulait que la tabasse, mais elle était sous terre. Je suis sur la capitale, ah. la flûte, je bête je ENZH dans 8 huitième. Je la monte au 7ème si elle avait 8ème. Elle prend pas son amoureux avec du la maman. Elle veut devenir ma baby, maman. C'est KO, je suis dans la cahier. Ago va sur les champs élysées je refais le portrait comme Annalisa. Tous mes sous, on va monétiser, tout récupérer son monétisable. Je me souviens même plus de tout ce qu'on a volé. Branchez-moi comme un escroc, pas comme voleur. Je me souviens même plus de tout ce qu'on a volé. chez moi comme un escroc, pas comme voleur. Ah. Et eh ouais ça c'est la 17 ça C'est carré C'est bon pour moi Re -micro, et voilà c'était la 17T Merci les gars et ah, je tiens aussi. à souligner Qu'ils sont venus sur Le, le terre-plein en herbe ils ont dit ouais, Ça a l'air cool votre truc, c'est un truc de jeune Et euh, ils ont joué le jeu Bonne énergie et tout, euh, c'est vraiment cool Merci, merci, merci à vous merci. Euh, et ils sont, merci à vous en tout cas ouais, et merci, beaucoup. Chouette. merci, grosse force à vous Suivez-les, la 17T Bon concept, On aime on aime beaucoup Allez, suivez-nous. 17T, 17 tours officiel sur YouTube et qui mérite, c'est léger. Cool.